Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser un autre art journal sur le thème des sentiments. Je prépare mon fond avec de la peinture acrylique de la marque Galeria. Et pour la forme des cœurs j'utilise le pochoir fait maison que j'avais réalisé moi-même et que je l'avais utilisé pour un autre art journal si vous vous rappelez bien. Alors je crée la juxtaposition des deux cœurs grâce au négatif et au positif des, du pochoir. Alors, euh, le titre de cet art journal est euh, Aimer sans compter. C'est pour cela que je vais utiliser euh, des chiffres. Alors pour ce petit détail j'utilise une brosse à pochoir car le poil est plus dur, légèrement plus dur que l'éponge et le motif sera beaucoup plus précis, plus concentré en peinture. Et voilà, c'est terminé pour cet art journal, j'espère que cette réalisation vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce à aimer si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, ça me fera toujours plaisir de vous lire et ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir davantage et d'ailleurs je vous en remercie de tout mon cœur. Pourtant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous en remercie de nouveau.